Si vous êtes un marcheur comme moi, vous connaissez bien ce genre de marque. Ils indiquent le chemin. Le problème, quand on est en, en période de crise existentielle, quand on est en période de grosse remise en question en fait, c'est que souvent on ne sait pas par où aller et on aimerait bien avoir ce genre de marque pour nous montrer le chemin. La bonne nouvelle, c'est que ce chemin existe et je l'ai parcouru avant vous. L'objet de cette vidéo, c'est justement de vous montrer quel est ce chemin, pas à pas et surtout, vous montrer quels sont les grands pièges à éviter. Bonjour, je suis Thierry. Depuis quelques années, j'aide ceux qui en ont besoin à faire un travail sur eux-mêmes pour se retrouver, se reconnecter à qui ils sont vraiment et parvenir à identifier quelles sont les choses concrètes qui doivent être mises en place dans leur vie pour enfin être heureux et tendre vers leur épanouissement. Et aujourd'hui, vous montrer ce chemin et vous montrer tous les pièges qui le parsèment. Mon objectif, c'est vous expliquer comment passer d'un état de crise à une crise réussie et à en sortir, et en fait, pour pouvoir finalement vivre et vous épanouir vraiment. Alors, comment ça va se passer? Donc vous êtes dans un état de crise, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différents symptômes qu'on peut ressentir quand on est en état de crise, vous pouvez soit suivre le lien qui apparaît à votre écran et puis s'il n'apparaît pas, vous pouvez aller chercher l'information dans les commentaires et suivre le lien qui y figure. Quand vous êtes dans un, dans un état de crise, la première chose à faire, la première étape à franchir, eh bien c'est celle de l'acceptation. Si vous n'acceptez pas qu'il y a un problème à régler, si vous n'acceptez pas votre situation, il n'y a aucune chance que vous puissiez commencer à, à vous attaquer aux solutions. C'est la première des choses à faire. Et souvent, on reste bloqué là parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais ça n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas accepter le fait que quelque chose nous arrive. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'acceptation, vous pouvez là aussi suivre soit le lien qui apparaît à l'écran, soit suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo. Si vous n'acceptez pas votre état, parce que vous ne le comprenez pas, parce que vous le refusez, et eh bien à ce moment-là, c'est assez facile. Vous allez rester dans cet état de crise et vous allez boucler comme ça en permanence et vous ne vous en sortirez pas. Vous devez absolument passer par cette première étape qui est l'étape d'acceptation. Ensuite, une fois qu'on a accepté le fait qu'on avait un problème, on peut commencer à essayer de le comprendre vraiment. Et souvent, c'est pour ça que les gens ne sortent pas de ce première étape, ne franchissent pas la première, la première étape qui est l'acceptation. C'est parce qu'ils se disent :« Je ne peux pas accepter quelque chose que je ne comprends pas. » Et pourtant, si on peut accepter qu'on a un problème, même si on n'arrive pas à en parler, même si on ne le comprend pas, Et une fois qu'on l'a accepté, on peut commencer à essayer de le comprendre. Si on ne le comprend pas, eh bien, on va rester dans son état de crise. C'est logique. Et pourtant, on avance quand même sur ce chemin. Maintenant, imaginons qu'on ait des éléments qui nous permettent de comprendre ce qui nous arrive, petit à petit. Alors, petit à petit, on va pouvoir commencer à, en face des problèmes qu'on a un petit peu mieux compris maintenant, on va pouvoir commencer à mettre des solutions, à envisager des solutions. Tant qu'on n'a pas de solution... On est toujours dans cet état de crise. Parce que si on n'a pas de solution, on ne sait rien mettre en pratique concrètement dans sa vie. Et si on ne sait rien mettre en pratique concrètement dans sa vie, si on n'est pas à même de changer quoi que ce soit, eh bien alors justement, rien ne change. Et on ne se sent pas mieux, on est toujours en état de crise. Donc il faut pouvoir commencer à réfléchir à des solutions. Et pour ça, il faut, se, il faut se reposer sur une bonne compréhension des problèmes. Et quand on commence à réfléchir à des solutions, eh bien on va commencer à en trouver. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est sorti du problème. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit, trouver les bonnes solutions et qui nous emmènent vers des actions justes. Soit, faire des mauvais choix. Et ça, c'est un énorme piège sur le chemin de, de, de, de, de la sortie de la crise, en fait. C'est le piège de tomber dans le, les mauvais choix de solution. Pourquoi Parce qu'on a mal compris en fait. On a mal compris quel était le problème et donc on a mal compris les solutions. Ou alors on a, on a bien compris le problème mais on n'a pas mis les bonnes solutions sur la table et on a fait des mauvais choix. Là aussi vous pouvez trouver un lien en description qui vous emmène vers un article ou une vidéo dans lequel j'explique tout ça avec plus de profondeur si vous voulez en savoir plus. Vous êtes libre de télécharger le livret de cette vidéo. Ça reprend toutes les informations. Tout est écrit, les graphiques, les commentaires, vous avez tout. Tout est disponible gratuitement en téléchargement. Il suffit pour ça de suivre le lien en description et de me laisser votre adresse mail. Une fois qu'on a fait des choix, et imaginons que ce soit le mauvais choix. Ce choix-là, c'est eh bien choisir une solution. Cette solution-là, il faut commencer à l'appliquer, il faut la mettre en œuvre, il faut se mettre en action. Est-ce qu'on est en action si on est en action, alors à ce moment-là, on commence à aller mieux. En fait, le simple fait de, de se mettre en action, justement, de se mettre en mouvement, de commencer à appliquer des choses, à essayer de changer des choses dans sa vie, ça fait du bien parce qu'on a la sensation d'avoir un contrôle sur son problème, d'avoir un contrôle sur sa vie, donc ça fait du bien. Et donc, on va mieux. Et ça, c'est aussi un énorme piège sur le chemin de la sortie de la crise. C'est le, les mauvais choix qui nous emmènent vers un faux bonheur, un bonheur qui est temporaire. Mais au bout d'un moment, c'est ce que l'expérience montre. Si on ne met pas les bonnes solutions en place, si on n'adresse pas les bons problèmes, eh bien ce bonheur-là qu'on a construit et qui n'est que temporaire, va s'étioler en fait. Et on va revenir à un état de crise. Alors maintenant, le fait d'avoir parcouru ce chemin-là une première fois va nous aider à le reparcourir une deuxième fois de façon plus efficace parce qu'on va retomber doucement dans un état de crise, on va ressentir de nouveau toute une série d'émotions et de sentiments qu'on va reconnaître comme étant l'état de crise dans lequel on était. Et donc très très vite, on va accepter ce problème-là et on va pouvoir recommencer à essayer de le comprendre et à mettre les bonnes solutions en place. Si on a fait les mauvais choix et qu'on n'est pas en action, eh bien c'est aussi simple. Si on n'est pas en action, on n'est pas en train de changer quelque chose et donc on reste dans un état de crise. On voit qu'à chaque étape importante du chemin, il est possible de se tromper ou il est possible de rester un petit peu empêtré dans cette action, dans cette étape à franchir. Et c'est normal, c'est normal au début. Et donc à chaque fois, puisqu'on n'est pas dans l'action ou on est dans la mauvaise décision, ben, on reste confronté à ces mauvais sentiments et on reste confronté à l'état de crise. Le problème et le gros risque, c'est qu'à force de boucler comme ça et de ne pas réussir à s'en sortir, alors même qu'on se débat, tout doucement, on se met à déprimer. Et au plus, au plus profondément on va sombrer dans la déprime, au plus on va engendrer le risque de tomber en dépression. Et la dépression, eh c'est quand on n'a plus le moyen d'agir. en fait. C'est quand on est tombé tellement en bas qu'on n'a plus les outils, on n'a plus l'énergie, on n'a plus l'envie qu'il faudrait, on n'a plus la clairvoyance qu'il faudrait pour pouvoir se mettre en action. Et là, on sort du chemin et c'est fini, on sombre dans la dépression. Et là, il faut faire appel à, à d'autres moyens. Cette vidéo vous aide Alors abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette, comme ça vous les recevrez toutes. Et puis laissez-moi un pouce, ça m'encourage. Vous voulez partager votre propre expérience, vous avez des questions Partagez tout ça en me laissant un commentaire. J'essaye de répondre à tout. Maintenant, revenons-en à des choses plus positives. Imaginons qu'on ait identifié des solutions et qu'on ait identifié les actions justes. Eh bien, la question à se poser, c'est, bien, est-ce qu'on est en action maintenant Si oui, alors félicitations. Voilà, c'est l'assurance d'être sorti de la crise ou bien d'être en train de sortir de la crise. Au plus, on va mettre des actions justes en place. Et au plus elles vont porter leurs fruits, au mieux on va se sentir. Et au plus on va tendre vers une vie beaucoup plus sereine et vers une vie qui puisse nous épanouir. Si par contre on n'est pas en action, alors il faut se poser la question de pourquoi. Est-ce qu'on a des doutes Si oui, euh, sur quoi porte-t-il Et il faut analyser ça, essayer de comprendre. Est-ce qu'on a des peurs ben, Si oui, lesquelles Les analyser, essayer de les comprendre. Mais l'idée c'est de se remettre en mouvement, c'est de rentrer en action pour pouvoir sortir de la crise. Un risque aussi à ce niveau-là, eh c'est qu'on ait identifié une action, mais en fait on ne soit pas en mesure de prendre cette action. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est probablement en bon chemin malheureusement pour une dépression. Comment est-ce que ça peut arriver Eh bien, par exemple, vous faites appel à un coach, ou bien vous faites appel à de la littérature, vous faites beaucoup de recherches, et puis petit à petit, de fil en aiguille, vous, vous parvenez à avancer sur ce chemin, à accepter, à comprendre, à mettre des solutions en place. Certaines solutions sont bonnes, surtout si vous vous faites accompagner par un coach. Il va vous aider, il va vous porter jusque-là. Mais à un moment donné, il vous appartient de vous mettre en action, en fait. Et si vous n'y arrivez pas, alors que vous êtes arrivé à ce niveau-là de votre chemin, c'est peut-être parce qu'il était déjà un petit peu trop tard et que vous étiez fortement enfoncé dans la déprime. Et à ce moment-là, vous avez une incapacité à agir. Et malgré que vous ayez les bons outils, les bonnes actions en poche, vous parvenez pas à la mettre en œuvre et vous continuez à sombrer. Donc ça, c'est un grand danger, en fait. Voilà le chemin qu'il faut emprunter pour sortir d'une crise existentielle et pour en éviter les pièges. Ce que moi j'essaye de faire avec mes vidéos, avec les différentes choses que je vous offre sur mon, sur mon blog, les aides que je mets à votre disposition, et pour en savoir plus, vous pouvez aller regarder en description, vous retrouverez les liens vers les différentes aides que j'offre, Eh bien c'est qu'une fois que vous avez accepté le fait que vous avez besoin d'aide, et donc que vous avez accepté votre état de crise, je vous aide, en fait, à comprendre ce qui vous arrive. Je vous aide à identifier quelles sont les bonnes solutions à mettre en place pour vous, dans votre vie, concrètement. À identifier avec vous quelles sont les actions justes à mener. Et je vais vous pousser à l'action. Je vais vous aider, à vous coacher dans la mise à l'action pour pouvoir sortir de la crise existentielle. Et en plus de cela, parce que j'ai déjà parcouru le chemin avant vous, eh bien je vais essayer de vous protéger de tous les pièges, pour faire en sorte qu'à coup sûr, vous soyez sur le bon chemin. Ça vous aide à aller plus vite et plus sûrement vers la sortie de crise. Si vous voulez recevoir gratuitement le livret de cette vidéo, qui reprend tous les schémas que je vous ai montrés, toutes les explications détaillées, eh bien, c'est facile en fait. Il vous suffit en fait de suivre le lien en description. Vous me laissez votre adresse mail et je vous l'envoie. C'est aussi simple que ça.